Quelle est l'origine de la fête de Noël Noël était un rite païen qui célébrait le solstice d'hiver avant qu'il ne devienne une fête chrétienne. Son nom viking était Yule. C'était l'une des huit dates importantes qui ont marqué l'année dans les cultures nordiques. Chacune correspondait à un moment important du cycle saisonnier et donnait lieu à des fêtes. Qui a créé le Père Noël Le premier Noël aurait eu lieu vers l'an 336 à Rome, Italie. C'est plus de 300 ans après la naissance de Jésus. L'empereur romain Constantin s'est converti au christianisme à cette époque. Il décide de commémorer la naissance de Jésus le 25 décembre. Est-ce que Noël est une fête religieuse Le jour de Noël est désormais considéré comme une merveilleuse fête familiale. En tant que tel, il est observé par un grand nombre de personnes partout dans le monde. Cependant, c'était à l'origine une fête religieuse observée uniquement par les chrétiens. Est-ce que Noël est dans la Bible Nulle part dans la Bible chrétienne, car il n'est dit quand Jésus de Nazareth est né. Parce que les troupeaux sont dehors, avec leurs bergers dans les récits bibliques de Noël, certains auteurs ont déduit que la naissance de Jésus n'était probablement pas en hiver. Quel est le vrai jour de Noël Une fête d'inspiration païenne. La fête de Noël n'existait pas dans la religion chrétienne. Ce n'est que depuis le deuxième siècle que l'Église a cherché la date, précise de la naissance du Christ. Rome institua le 25 décembre vers l'an 300 afin de christianiser les rites culturels populaires. Pourquoi Noël se fête le 25 décembre Organisation du jour de Noël Avant la christianisation de l'Occident, l'empereur romain Aurélien en 274 a fixé le 25 décembre comme une grande fête du culte de Sol Invictus sous le nom de Dies Natalis Soli Invicti, jour de la naissance du Soleil invaincu, le Soleil invaincu. Pourquoi la date du 25 décembre pour fêter Noël le pape Libère décida en 354 que le solstice d'hiver serait le jour le plus approprié pour commémorer cet événement. Cette journée, qui correspondait à une renaissance, semblait parfaitement adaptée. En conséquence, la naissance de Jésus-Christ a été fixée au 25 décembre. Qui a choisi le 25 décembre comme date de Noël Historiquement, les chrétiens ne fixaient la naissance de Jésus qu'à Noël, le jour natalis au 25 décembre du IVe siècle, et c'est l'empereur Théodose II qui l'a officialisé. Cela devait remplacer les fêtes païennes du solstice d'hiver. Qui a inventé l'histoire du Père Noël En 1821, un pasteur américain du nom de Clément Clark Moore publie la nuit avant Noël. Un conte de Noël pour enfants, dans lequel Saint-Nicolas est dépeint comme un lutin amical, dodu et souriant qui distribue des cadeaux dans les maisons et voyage sur un traîneau volant tiré par les reines. Comment appelle-t-on la période entre Noël et le jour de l'an Il est connu sous le nom de cycle de 12 jours et dure du 26 décembre au jour de l'Épiphanie. Le cycle de 12 jours existe depuis le 5e siècle après Jésus-Christ. Pourquoi l'Épiphanie est-elle célébrée 12 jours après Noël L'Épiphanie a lieu 12 jours après Noël. Ces douze jours représentent également le décalage horaire entre les calendriers lunaires et solaires. Une année est composée de 12 mois lunaires, à l'origine, le mois représentait la période entre deux nouvelles lunes, soit 29.5 jours. Cela fait 354 jours. Quels sont les noms des quatre rois mages Le roi de Méroé, Gaspard. Balthazar, roi de Nippour. Prince Melchior de Palmyrene. Tahor et le prince de Mangalore. Est-ce que la mère Noël existe vraiment Madame Clarousse est un personnage fictif bien connu, qui est la femme du Père Noël. Elle est généralement décrite comme une femme âgée, corpulente, gentille et patiente, tandis que le Père Noël est souvent décrit comme plus exubérant. Comment le Père Noël est-il mort L'histoire semble se répéter, comme il y a 39 ans, jusqu'au jour où tous les enfants du monde ont appris la mort du Père Noël à la suite d'une crise cardiaque aussi implacable qu'impensable. Avant, comment s'appelait le Père Noël Malgré la réforme protestante du VIe siècle, qui interdit la célébration de la Saint-Nicolas en Europe, les Hollandais conservent leur Saint-Éclara, non néerlandais de Saint-Nicolas, et la distribution de jouets. Saint-Éclas s'est devenu le père Noël après avoir déménagé aux États-Unis. C'était un bref résumé sur la fête de Noël. Dieu vous bénisse. Shalom.